Bonjour Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec la césarienne. Alors, vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ma fille vient d'avoir 2 ans, donc ça remonte. En fait, je vous ai fait euh, une vidéo sur mon opération du pied, qui s'intitulait donc 3 euh, ans après mon opération du pied. Je vous la mettrai sur l'écran si vous l'avez loupé Et euh, ça m'a inspiré une nouvelle catégorie de vidéos où je me suis dit que je pouvais revenir sur des événements de ma vie qui avaient été marquants euh, quelques mois, quelques années plus tard pour vous faire une sorte de... de... Bah, de vidéos récapitulatives avec mon ressenti, mon expérience, comment je me sens plusieurs années après, etc. Donc euh, on me pose encore beaucoup de questions aujourd'hui sur mon expérience avec la césarienne. J'ai pas beaucoup communiqué sur euh, le déroulement de ma grossesse parce que ça a été compliqué. J'ai eu une grossesse en fait avec plein de complications, tout s'est extrêmement bien fini parce que ma fille va très bien et que moi je m'en suis euh, très très bien remise aussi. Euh, mais à l'époque, j'étais pas à l'aise à l'idée de vous déballer tout mon dossier médical parce que je trouvais ça trop intime, j'avais pas envie d'en parler, donc j'ai été assez discrète sur le sujet. Mais donc, j'ai été euh, alitée les trois derniers mois de ma grossesse. Euh, toutes les vidéos que vous avez vues sur ma fin de grossesse, donc il y a deux ans, étaient euh, pré-filmées, j'en filmais parfois une ou deux à la suite. Euh, j'avais vraiment le droit de rester assise environ une heure par jour, donc j'en profitais juste pour filmer mes vidéos et ensuite je me rallongeais, je faisais le montage euh, allongé dans mon lit. A partir de 6 mois et demi de grossesse, j'avais plus le droit de sortir de chez moi, donc j'ai dû stopper les séances de préparation à l'accouchement. J'avais juste le droit de me rendre à mes rendez-vous gynéco, euh, mais même pour les prises de sang, les examens, tout ça, ça se faisait à la maison. J'avais des monitorings très réguliers. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi j'ai été alitée, etc., parce que je n'ai pas forcément très envie de parler de tout ça. J'en garde pour autant pas du tout un mauvais souvenir. Ce que j'ai vraiment ressenti, moi, c'est qu'une fois que la naissance se fait et qu'une fois que vous êtes avec, avec votre bébé, tout ce qui a pu être plus ou moins difficile par le passé euh, s'estompe complètement, enfin moi je l'ai vraiment vécu comme ça, euh, je vous dis tout ça en fait pour euh, vous expliquer que du coup j'avais très hâte d'accoucher, euh, comme beaucoup de mamans bien sûr on a hâte de rencontrer son enfant, euh, pour, le, pour autant je me suis pas sentie mal pendant ma grossesse, j'ai été extrêmement bien entourée sur le plan médical, sur le plan personnel, j'ai eu beaucoup d'aide etc, donc j'ai pas du tout un mauvais souvenir de cette fin de grossesse, mais je me souviens quand même avoir passé des journées où j'étais triste, euh, où j'avais envie de sortir parce qu'en plus je suis d'une nature, nature très active et euh, voilà je me souviens de ces journées où je trouvais le temps extrêmement long et euh, malgré tout je me faisais quand même du souci parce que euh, voilà quand on vous examine de tous les côtés euh, à peu près tous les jours c'est assez compliqué de se sentir euh, parfaitement euh, sereine mais voilà pour vous planter un petit peu le décor puis pour que vous compreniez aussi la suite de l'histoire j'avais très hâte d'accoucher et j'idéalisais complètement l'après accouchement euh, on avait beau me dire oh, tu verras je seras hyper fatiguée, les enfants s'adorent pas, le rythme etc c'est difficile, moi j'avais hâte en fait de pouvoir vivre, me lever, marcher, sortir, euh, aller au restaurant, faire des boutiques parce que tous les achats par exemple pour la chambre d'Inès je les ai fait euh, en ligne, euh, je vous avais filmé une vidéo room tour, on s'en rend pas compte sur la vidéo parce que je suis derrière euh, la, la caméra mais j'étais assise sur une chaise parce que j'avais pas le droit de rester debout, enfin, voilà j'avais très très hâte d'accoucher, bien sûr quelques appréhensions comme tout le monde euh, moi mon appréhension numéro 1 c'était euh, l'épisiotomie et en gros l'épisiotomie pour celles qui ne connaissent pas euh, consiste à faire une incision en fait euh, au niveau de l'entrée du vagin pour euh, qu'il y ait plus de pa un passage un peu plus important pour que la tête du bébé passe, ça arrive parfois quand, euh, voilà, quand le bébé n'arrive pas à sortir donc c'est un geste chirurgical que l'obstétricien fait au moment de l'accouchement voilà, ça c'est quelque chose qui m'effrayait pas mal en dehors de ça je, je vais pas dire oh, j'avais pas du tout peur d'avoir mal parce que c'est pas vrai mais j'étais consciente que j'allais euh, souffrir comme euh, beaucoup beaucoup de mamans euh, qui passent par là euh, j'avais conscience que ça serait long etc donc euh, je me retrouve à compter les semaines en fait parce que en gros mon obstétricien me, me dit plus les semaines passent et moins on aura de soucis au niveau de la naissance, bien sûr avec un enfant prématuré c'est beaucoup de craintes, beaucoup de problèmes et euh, j'avais donc une très forte menace d'accouchement prématuré et euh, j'arrive <rire> miraculeusement à 38 semaines de grossesse qui est voilà, très très proche du terme puisque le terme donc 38 semaines d'aménorée, je, je, je, à nouveau je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué mais en France on compte... La grossesse en semaine d'aménorée, donc les semaines où vous n'avez pas de. Vous, à partir du moment où vous avez le dernier jour de vos règles. Donc une grossesse en France se compte en semaine d'aménorée, donc 41 semaines, et donc j'arrive à 38 semaines, qui est, voilà, qui est génial. Hein, 3 semaines avant le terme, c'est vraiment un, un délai qui est, qui est vraiment ridicule. Et euh, petit à petit, les doutes euh, s'estompent parce que on me dit, bah voilà, vous allez pouvoir accoucher. Alors au départ, on me disait, vous allez être transporté en hélicoptère dans une maternité euh, sur Grenoble. Après, on me dit, bah non, finalement, c'est bon, vous ne pas accoucher dans la clinique dans laquelle vous avez prévu d'accoucher mais vous pourrez accoucher à l'hôpital d'Annecy, qui est une maternité de niveau 2 de mémoire, et j'arrive à 38 semaines, et on, donc mon obstétricien me dit bah, « vous allez pouvoir accoucher dans la clinique dans laquelle c'était prévu ». Donc euh, voilà, un point en moins, les examens se poursuivent, on me fait toujours beaucoup de monitoring, j'en ai un tous les deux jours de mémoire, les nouvelles sont euh, assez rassurantes, euh, on me fait quand même comprendre que j'arriverai pas au terme de ma grossesse, non pas que j'allais forcément accoucher prématurément, mais qu'on allait probablement devoir me déclencher, c'est-à-dire induire le travail, les contractions, pour faire accoucher euh, la personne plus vite que prévu pour euh, voilà, des raisons médicales. Euh, donc pour les derniers monitorings, à chaque fois que je pars en fait à l'hôpital, parce que du coup les derniers monitorings, les deux derniers de mémoire, les trois derniers se font à, dans la clinique dans laquelle je vais accoucher, euh, à chaque fois je rencontre mon obstétricien qui fait le point, qui regarde où on en est, etc. Euh, j'en ai un le vendredi, il me dit bon ça va encore, j'en ai un à nouveau le lundi, à chaque fois je viens avec ma valise parce que je suis persuadée qu'on va me déclencher et que je vais accoucher, a chaque fois Quentin est là aussi, donc euh, sur le plan professionnel parfois c'était un peu compliqué pour lui, mais euh, il était vraiment, c'était top. Enfin, il a eu un, un patron qui était très très compréhensif et qui le laissait euh, venir à chaque monitoring, donc ça c'était génial. Donc en, en gros à chaque fois je me dis bah ça y est je vais rester, je vais accoucher. Et puis euh, je suis tombée sur un, un obstétricien donc, avec lequel... Euh, tout s'est extrêmement bien passé, vraiment quelqu'un de très compétent qui me disait vraiment l'idée c'est de vous faire accoucher le plus tard possible, si la grossesse dure 41 semaines, il n'y a, y a pas de mystère, c'est qu'un bébé a besoin de 41 semaines pour, euh, voilà, pour arriver dans les meilleures conditions. Donc euh, il me dit on va vraiment essayer d'aller au, au max, euh, on va pas vous déclencher trop vite. Donc le vendredi monitoring, on me dit ça va encore, le lundi monitoring, on me dit ça va encore, revenez jeudi. Et donc je reviens le jeudi pour un monitoring et là on me dit bon ça, ça, ça va plus, euh, il faut qu'on vous déclenche, vous pouvez plus poursuivre votre grossesse dans ces conditions là euh, donc là il est quelque chose comme 11h et euh, on me met euh, dans une chambre en fait et on me dit bon bah voilà on déclenche l'accouchement aujourd'hui et on, on me dit tout de suite, eh ben voilà on est euh, jeudi 30 mars, il est 11h donc probablement vous accoucherez demain euh, voire après demain, <rire> je me dis ce serait quand même marrant d'accoucher un 1er avril euh, mais on me dit voilà probablement que ça sera pas pour aujourd'hui le temps qu'on vous déclenche, c'est un premier accouchement, le col n'a jamais travaillé donc ça va être euh, voilà, ça va être très long euh, on commence par me faire une manipulation qui s'appelle le décollement des membranes donc si euh, vous êtes passé par cette étape là vous avez euh, <rire> toute mon admiration c'est une étape qui est euh, on va dire alors je sais pas si c'est systématique je sais pas si c'est selon les médecins, selon les cas etc euh, c'est une manœuvre mécanique Alors je suis désolée pour les termes médicaux qui vont être un peu crus, mais en gros euh, la sage-femme introduit un doigt ou deux dans votre vagin et elle va jusqu'au col de l'utérus et elle vient avec son doigt décoller la poche des os de la paroi de l'utérus. Ça permet de faire une décharge de prostaglandine qui est une hormone qui est utile dans la. J'espère je dis pas de bêtises, mais qui est utile dans la dilatation de, du col de l'utérus et donc c'est une manière naturelle d'induire le travail en évitant de passer par des médicaments, etc. Donc c'est un peu la première étape avant de passer sur des traitements médicamenteux pour, pour déclencher l'accouchement. Euh, c'est une manœuvre que j'ai trouvée très très désagréable. Je, je peux pas dire que c'est douloureux parce que je, je pense pas que ça soit douloureux, mais euh, moi parmi tout ce que j'ai vécu ce jour-là c'est de loin ce qui me reste le plus ancré dans ma tête. Euh, donc euh, on a vraiment l'impression, je suis désolée à nouveau si c'est très cru mais moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Moi j'ai l'impression qu'on me montait les doigts jusqu'aux amygdales, c'est une sensation qui est, qui est vraiment très très pénible. Euh, donc voilà on me fait cette manipulation là et on me dit bah, maintenant repartez dans votre chambre et puis on va démarrer euh, les perfusions etc un petit peu plus tard Donc je repars dans ma chambre vers, euh, alors, niveau chronologie à une heure près je me souviens pas mais en gros vers midi euh, Je mange, euh, je m'allonge et c'est vrai que je commence à ressentir des contractions un peu plus importantes Pour la petite histoire des contractions j'en ai ressenti à partir du 5 cinquième mois à 5 mois et demi ça fait partie des nombreux problèmes que j'ai eu pendant ma grossesse Donc euh, moi je ne sais pas ce que c'est un ventre sans contraction puisque j'en ai vraiment eu pendant, euh, voilà, pendant quasiment toute ma grossesse Donc cette tension je l'avais dans le ventre depuis longtemps et euh, on me fait un monitoring en début d'après-midi à 14h et on me dit ah mais vous avez déjà bien des contractions et moi je, je ne sens pas, je, je sens que ça tire euh, Les premières contractions de toute façon sont rarement très très douloureuses, vraiment celles du tout début Et vraiment pour moi c'est la normalité donc je suis assez étonnée, euh, puis du coup j'explique un peu le contexte, et on me dit ah, « bah oui, en effet, si vous les ressentez depuis le début, c'est sûr que ça doit pas vous, ça doit pas vous choquer. » Et puis on passe à un déclenchement euh, médicamenteux, donc par deux biais, alors pareil, j'espère que je me trompe pas, mais <rire> ce jour-là, il se passe tellement de choses, bah, entre l'accouchement, voilà, la naissance, la, la, la première fois que vous voyez votre enfant, les émotions, etc. Donc j'espère que je me trompe pas, mais... Euh... Donc le, la procédure médicamenteuse passe par deux intermédiaires, en tout cas pour mon cas. à nouveau je vous parle vraiment de mon cas personnel, je ne vous dis pas que tous les déclenchements se passent comme ça, vraiment pas du tout. Donc on me, on me monitore, on me met une perfusion dans laquelle on me fait couler un produit qui s'appelle euh, l'ocytocine, qui est une hormone de synthèse qui aide l'utérus à créer artificiellement des contractions. Et on introduit aussi dans le vagin un tampon. Euh, alors je ne sais plus ce qu'il y a dans ce tampon, si ce sont des prostaglandines justement ou de l'ocytocine aussi, je ne sais plus exactement Mais un tampon médicamenteux qu'on vient mettre vraiment à l'entrée du col de l'utérus pour euh, vraiment avoir une action chimique sur le col pour l'aider à se dilater Donc on installe tout ça, le temps que le monitoring se termine, en gros on vous met le, le monitoring à ce moment là pour voir comment votre bébé réagit à ses premières euh, contractions qui deviennent du coup très fortes on voit si son cœur se ralentit pas, si vous le supportez bien, etc. Tout se passe plutôt bien. Euh, je, mon col se dilate pas plus que ça. Euh, J'étais quand même plus ou moins à 1 cm d'ouverture depuis très longtemps de toute façon. Et euh, voilà, mon col se dilate pas plus que ça. On arrive sur les coups de 15h, on me scotche le fameux... Ce tampon, je ne l'ai pas vu physiquement, je sais pas à quoi il ressemble, mais dans ma tête c'est vraiment comme un tampon quand on a, quand on a ses règles. Et il y a vraiment une sorte de, de ficelle qui sort et on, on me scotche cette ficelle à la cuisse et on me dit faites très attention, il faut pas qu'il bouge parce qu'il doit rester en place un certain nombre d'heures, etc. Donc euh, voilà, on me dit bah maintenant euh, votre bébé va bien, elle supporte bien les contractions, donc vous pouvez repartir dans votre chambre. Donc je repars à nouveau dans ma chambre. Donc là il doit être euh, peut-être 16h... Et puis là on se regarde avec Quentin et on se rend compte qu'on a oublié plein de trucs en fait, la valise de maternité était prête depuis très longtemps parce que je l'avais commencé vraiment très tôt avec toutes ces histoires de menaces d'accouchement prématuré mais euh, on se rend compte qu'on n'a pas, pas nourri le chat, c'est marrant parce que c'est vraiment ce chat c'est une partie de notre famille mais vraiment jusqu'au bout donc Quentin me dit mais en fait j'ai pas donné à manger au chat suffisamment, en tout cas pas pour que je reste toute la nuit avec toi, il va crever de faim euh, au niveau de son travail, il avait peut-être quelque chose à faire, je me souviens plus exactement, et puis on se rend compte qu'on est vraiment parti pour une nuit de folie. Donc euh, je lui dis Bah écoute, euh, moi je vais hyper bien. Euh, J'étais dans la chambre donc j'avais plus de monitoring, j'avais juste ma. Je sais plus si j'avais juste le cathéter ou une perfusion, mais je me sentais vraiment euh, très bien. Donc je lui dis Bah rentre à la maison, donne à manger au chat, prends une douche. Euh, voilà, je lui dis En gros, bah un peu, moi je vais vraiment très bien maintenant, on n'a plus qu'à attendre que, que ça, que les choses avancent. Donc il part et puis vraiment il prend son temps parce que c'est ce vraiment ce que je lui ai demandé, je me sentais hyper bien. Et là, les contractions commencent euh, bien, bien franchement et je me souviens très, très bien, j'étais devant des chiffres et des lettres. Voilà, qui est, qu est une émission euh, <rire> que, que je regarde pas. Je sais pas pourquoi à cette heure-là il y avait rien et en fait à un moment j'ai plus le courage de changer de chaîne et, euh, je, et pendant que. C'est vraiment une anecdote qui m'a marqué, mais pendant que vraiment je, je prends sur moi j'ai hyper mal, j'entends consonnes, voyelles. <rire> c'est bon, vraiment. Euh, c'est vraiment une horreur et euh, en gros la seule position qui me soulage c'est, euh, vous voyez le sphinx, voilà, bah, position sphinx, donc euh, accroupi par terre avec les bras en avant et euh, c'est vraiment la seule position qui me soulage. On m'a prêté à ce moment-là un ballon dans ma chambre, euh, j'essaye de m'asseoir dessus mais c'est très inconfortable. En fait les contractions, alors je ne sais pas ce que sont des contractions naturelles d'un accouchement naturel mais les contractions qui sont provoquées comme ça sont, sont très violentes, je ne veux pas faire peur aux personnes qui vont accoucher euh, suite à un déclenchement parce que vous allez voir qu'il y a aussi de très gros points positifs selon moi euh, je vais vous en parler un peu plus tard mais les contractions sont extrêmement intenses euh, et vous avez, à nouveau c'est mon ressenti presque pas le temps de vous remettre euh, d'une contraction jusqu'à la suivante je me souvenais de mes premiers cours de préparation à l'accouchement j'en avais suivi un ou deux du coup où la Sacha me disait vous allez voir les contractions c'est extrêmement douloureux mais ça fait vraiment par vague, vous avez le moment de vous en remettre, de vous souffler il y en a une deuxième qui revient et moi j'ai vraiment l'impression à partir de ce moment là que la contraction elle est quasiment continue et que c'est une douleur qui est, qui est vraiment, qui est, qui est pénible mais dans un sens c'est une douleur qui, je sais pas comment vous expliquer, j'ai été opérée du pied euh, toujours dans cette fameuse vidéo dont je vous parle mais euh, c'est une douleur qui est abrutissante parce que vous sentez que vous avez mal et que ça, ça, ça n'avance à rien en fait, vous avez mal et, et c'est tout. Et là c'est vraiment une douleur qui est différente dans le sens où moi je sentais vraiment qu'à l'intérieur de moi il y avait quelque chose qui avançait, enfin ma fille en l'occurrence, mais j'avais vraiment l'impression qu'il qu y avait une finalité et dans un sens, j'avais pas l'impression de souffrir pour rien, je sais pas si c'est très clair, peut-être que c'est parce que j'ai très bien visualisé l'accouchement, je sais pas, mais vraiment j'ai l'impression que les choses avancent, donc ça reste très douloureux, vraiment, mais ça avance, et euh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je reparte dans ma chambre vers 15h, la sage-femme me dit « bon ben maintenant, voilà, on attend que les contractions démarrent tranquillement », euh, sans S'il n'y a pas d'événement euh, indésirable, si vous vous sentez bien, vous n'avez pas de douleur ou quoi On n'a qu'à dire qu'à 19h vous revenez en fait en, en salle de travail Ou de pré-travail parce que de toute façon il faudra qu'on agisse d'une façon ou d'une autre Donc à 19h vous revenez en salle de travail Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête je me dis <rire> je, je peux aller en, en salle d'accouchement qu'à partir de 19h En gros je ne peux appeler une sage-femme qu'à partir de 19h Ce qui est stupide, je vais dire je suis infirmière, je suis très bien placée pour savoir qu'on <rire> peut appeler quelqu'un à n'importe quel moment Parce qu'on va pas bien Mais je me fixe dans ma tête, c'est de toute façon c'est à peu près l'histoire de cette journée vous êtes tellement fixé sur quelque chose que euh, ça, ça perd toute notion de raison donc je prends sur moi, je prends sur moi et là miraculeusement vers 18h la porte s'ouvre donc c'est Quentin qui revient en fait bah, de l'appart d'avoir donné à manger au chat etc il me trouve donc allongé en position sphinx par terre et euh, au bout de ma vie et il me dit mais et vraiment il hallucine parce que il part, moi je suis comme ça sur mon ballon, j'ai franchement nickel, pendant ton temps, et il arrive, il me voit allongé comme ça, et euh, je lui dis j'en peux plus, j'ai trop mal, j'en peux plus, il me dit mais qu'est-ce que tu fais encore là, pourquoi t'as pas appelé les sages-femmes Et je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai pas appelé les sages-femmes, parce que pour moi c'était normal, je devais avoir mal, de toute façon j'allais passer par là, et je lui dis non, elles m'ont dit 19h, et il me dit mais non, elles ont dit 19h, parce qu'à 19h il y a l'équipe de Mie qui arrive, ce que j'ai su après, et que c'était plus simple pour elles, euh, probablement que la, la, la journée se, dé, se déroule comme ça. Il dit, mais non, mais non, mais maintenant là, on y va, on fonce. Donc nous voilà partis à pied euh, <rire> vers... Euh, alors je parle de salle d'accouchement, vous avez des salles de pré-travail, ensuite vous avez des salles de travail, donc on me, on me met en fait dans une salle de pré-travail qui est finalement je crois la même que celle dans laquelle je me suis retrouvée pour le premier monitoring. Et la sage femme me dit très logiquement, mais pourquoi vous n'avez pas, <rire> pas, pas appelé plus tôt Et je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai pas appelé plus tôt. Et je lui dis, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'en peux plus. Donc elle m'allonge dans un lit et je tombe sur une sage femme Enfin, de toute façon, l'équipe médicale de A à Z pendant cet accouchement a été vraiment exceptionnel euh, donc je tombe sur une sage-femme qui s'appelle Chloé, je m'en souviendrai toute ma vie euh, d'ailleurs c'était un prénom que Quentin adorait donc même jusqu'à ce moment là il me disait tu as vu elle s'appelle Chloé, c'est trop un beau prénom et tout mais oh, de toute façon on était d'accord sur le prénom Inès elle m'allonge donc dans un lit elle me met le monitoring, elle me dit oh, oui en effet ça contracte bien sévère et euh, elle dit à Quentin, écoutez, repartez dans la chambre, je vais lui injecter un médicament, je la mets dans le noir et euh, ça va aller mieux. Donc elle m'injecte un médicament qui s'appelle, je crois, enfin j'ai l'impression, je sais pas si je le vois sur la poche ou si je le vois sur le... Bon, ça c'est un peu mon côté hein, infirmière malheureusement, des formations euh, professionnelles. Je crois que c'est du Nubin, euh, qui est donc un antalgique euh, bien bien puissant. Et euh, moi pour la petite histoire, je suis très très réactive aux médicaments, c'est-à-dire que quand j'ai une grosse migraine, je prends un Dafalgan et ça passe très vite. Donc elle m'injecte une demi-dose dans un premier temps, et elle, me, et elle me met dans un environnement hyper calme, donc elle me ferme les volets, elle me met dans le noir, et elle me dit maintenant c'est repos, vous, vous vous concentrez, ça va aller mieux. Et en effet la douleur s'estompe bien, je m'endors, je finis par avoir un nouveau mal, à un moment elle repasse, je lui dis ça se réveille et tout, elle me dit pas de souci je vous refais une deuxième dose. Donc prise en charge de la douleur exceptionnelle, elle me met une deuxième dose, et euh, je finis par euh, avoir un nouveau mal longtemps après. Moi cette période de temps dans mon esprit, j'ai l'impression, et encore aujourd'hui je me souviens, j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, et en fait, en fait elle rappelle Quentin pour lui dire de revenir et Quentin me dit ça fait deux heures que je suis dans la chambre. Donc là il est déjà quelque chose comme euh, 21h. Elle m'examine à nouveau, je vous passe les détails mais très régulièrement on vient vous examiner pour voir euh, où vous en êtes au niveau euh, de la dilatation de votre col de l'utérus. Donc là elle m'examine, elle me dit vous êtes à 3-4cm donc ça avance hyper bien. Est-ce que vous voulez euh, la péridurale Moi je la voulais euh, de base, c'est euh, à nouveau peut-être un une déformation professionnelle mais je suis euh, on va dire que le milieu médical et euh, tout ce qui est examen ou injection etc ne m'effraie pas du tout parce que la péridurale je sais ce que c'est je sais comment on la pose, je sais comment elle fonctionne et pour moi euh, c'est pas que j'étais pro péridurale mais presque je m'étais pas dit que j'en aurais une parce que pareil la Sacha nous avait bien préparé pendant ses cours de préparation à l'accouchement en disant ne vous, ne vous imaginez pas un accouchement bien particulier parce que ça se passera jamais comme prévu et preuve en est vous allez voir que c'était vrai et euh, il peut arriver un cas où vous arrivez à l'hôpital et vous êtes déjà trop dilaté, et en fait il va falloir accoucher sans péridurale. Donc cette péridurale, il faut pas compter dessus comme euh, si c'était le graal, mais voilà, moi ça faisait partie de mes choix, je sais que je la voulais. Et en gros, elle me dit, avec un accouchement déclenché, euh, c'est quasiment systématique qu'on pose une péridurale, parce que vraiment ces contractions sont douloureuses, et les miennes en plus avaient l'air d'être euh, très efficaces, mais ce qui est très encourageant, c'est que plus vous avez mal, plus vous dilatez, et... Euh, voilà. là à nouveau je parle de mon cas personnel parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup et pour autant le col se dilate pas mais en fait à chaque fois que je souffrais comme ça elle était très encourageante cette sage-femme parce qu'elle arrêtait pas de me dire mais voilà ça avance hyper bien euh, on va dans le bon sens et tout donc c'était très encourageant donc voilà elle me propose la péridurale à ce moment là donc je lui dis oui oui bien sûr je la veux euh, je me lève à ce moment là et on m'emmène en salle de travail j'ai juste le temps d'aller de... faire pipi je crois et je me passe du coup en salle de, en salle de travail et l'anesthésiste de garde est appelé donc là il est quelque chose comme 21h30, peut-être 22h. J'ai essayé de redemander à Quentin un peu la chronologie. Donc voilà, à une demi-heure près, on va dire qu'il est voilà, à peu près dans ces eaux-là. Euh, je tombe sur un anesthésiste très carré, <rire> un peu psychorigide, mais moi ça me va très bien. Euh, en gros, la Sacha lui prépare un set euh, donc pour la pose de la péridurale, et puis apparemment les compresses n'ont pas été mises dans le ordre, ça lui plaît pas, il lui fait tout jeter, tout recommencer. Donc avec Quentin, on échange un regard, et moi dans ma tête je me dis, ah trop bien, on est tombé sur euh, le manque des anesthésistes, donc c'est parfait. Euh, la péridurale, donc euh, c'est un, un cathéter qui est quand même euh, d'un calibre assez important, qu'on va venir placer entre deux vertèbres dans votre dos, donc on vous fait faire vraiment une position de dos arrondie, euh, la Sacham se met devant moi, de mémoire elle me met une, euh, vous savez les adaptables, les tables roulantes qu'on a dans les chambres avec un oreiller dessus et elle me fait me plier en deux en avant comme ça et j'essaye de prendre la position que moi je demande de prendre à mes patients lorsque des anesthésistes <rire> posent des péridurales et euh, l'anesthésiste derrière me dit « Ah oh, génial, super, bougez pas, c'est parfait, le dos est bien rond » donc euh, là trop contente, je me dis « Ok c'est cool ». J'ai la bonne position. Au moment où il va pour piquer, euh, j'ai une très forte contraction, donc euh, je lui dis stop stop piquez pas, il euh, y en a une qui vient là, donc bien bien fort. Et puis il, il arrive à piquer euh, voilà, vraiment au moment opportun. Euh, je n'ai rien senti pour la péridurale. J'arrive pas à savoir si c'est parce que j'avais tellement souffert avant que vraiment je, je m'en suis pas rendu compte. Mais quand je vous dis rien senti, euh, c'est que j'ai eu davantage mal pour toutes les prises de sang que j'ai eues pendant ma grossesse qui ne m'ont déjà pas fait mal qu'avec cette péridurale. Donc on vous fait d'abord une anesthésie locale avec une très très fine aiguille sous-cutanée, on vient injecter de l'anesthésique locale à l'endroit où on va piquer la péridurale, et ensuite on met le cathéter de péridurale, dans lequel on va injecter un produit qui va venir endormir donc les nerfs sur bah, à partir du, du dessus du nombril jusqu'à vos jambes. Et euh, il me dit voilà ça va chauffer un petit peu, vous allez sentir le produit etc. Je sens pas particulièrement que ça chauffe, mais en effet je sens que mes jambes commencent un petit peu à, à s'endormir, et là... Euh, la sensation que je ressens c'est vraiment comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière c'est à dire que je me sentais j'avais tellement mal avec cette douleur je me sentais vraiment comme si j'avais les yeux fermés alors je devais en plus les avoir souvent fermés dans mon esprit j'avais l'impression que j'avais été euh, que j'avais grogné que j'avais crié, que j'avais pleuré j'arrêtais pas de dire aux sages-femmes femmes je suis désolée, j'espère que je suis pas méchante avec vous parce que je me sentais tellement à fleur de peau que j'avais l'impression que j'étais agressive et quand n'arrêtait pas de me dire mais arrête t'es hyper sympa apparemment je disais merci à tout le monde mais euh, j'avais pas l'impression d'être vraiment moi-même et à l'instant où cette péridurale euh, rentre en marche euh, vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'allume la lumière et je me retrouve à nouveau et Quentin me dit que c'est à partir de ce moment là que je me suis mise à nouveau euh, à parler et vraiment à communiquer et lui il a ressenti voilà, comme un grand soulagement aussi de voir que, que je me sentais euh, vraiment mieux euh, donc là je me rallonge à nouveau, Donc là pff, bonheur vraiment, plus de douleur, je sentais les contractions hein, vraiment je sentais à nouveau qu'elles étaient là mais elles ne me font pas mal ce qui est un, vraiment une sensation incroyable et puis là les problèmes commencent à arriver, euh, sur monitoring on voit qu'il y a quand même le cœur de la petite qui commence à baisser un peu. Euh, la sage-femme qui vient me voir très régulièrement, qui me dit ça va, vous vous sentez bien, bah, tournez-vous un peu sur le côté, bah, tournez-vous un petit peu de l'autre. Et euh, je ne veux pas prétendre d'avoir une expérience médicale incroyable, mais par mon expérience professionnelle et le fait que je vois des césariennes tous les jours là où je travaille, donc pour info je suis infirmière en, en salle de réveil et en soins intensifs, la Sacha me repart et je dis à Quentin, écoute, euh, à mon avis, ça va se finir en césarienne, je le sens bien euh, comme ça. Et euh, bah, je me trompe pas. Au moment où je dis ça, mon obstétricien qui rentre dans ma, dans ma chambre et qui dit, euh, écoutez, là, on n'a pas beaucoup, beaucoup de solutions. Donc là, j'étais arrivée à une dilatation à 10, donc en gros, j'étais vraiment prête à accoucher. Après, le travail est allé euh, très, très vite. Donc là, il est quelque chose comme 23h20, 23h30. Et euh, il me dit, on va devoir euh, probablement partir en césarienne. Et il me comment dire, c'est pas qu'il me laisse le choix parce qu'en fait il me le laisse pas mais au lieu de me dire on part au bloc en césarienne il me dit écoutez il y a deux options euh, soit vous allez pousser maintenant mais il faut pousser très fort, très vite, très efficacement et euh, il peut y avoir des soucis ou alors on part en césarienne et auquel cas on met toutes les chances de notre côté pour moi la, la réponse va de soi bien sûr on part en césarienne mais euh, j'ai beaucoup aimé la façon euh, très diplomate dont il me l'a présenté et je sais pas si c'était une façon de me laisser le choix sans me le laisser mais en tout cas je, voilà, je trouve la conversation euh, vraiment agréable et donc euh, la césarienne, moi, ne me faisait absolument pas peur à nouveau parce que j'en vois tous les jours au travail, que je sais exactement comment ça se passe, etc. Mais euh, bien sûr, je, je saute sur l'occasion. Je dis :« Il n'y a pas de souci, euh, césarienne direct. » À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi la poche des os se rompt, <rire> Voilà. Donc je me retrouve euh, trempée. Euh, premier réflexe, comme toutes les mamans, j'ai l'impression que je me fais pipi dessus parce que voilà, c'est un liquide qui a 37 degrés, etc. La sachem me dit :« Bah non, c'est bien sûr la poche des os et on me prépare en quatrième vitesse pour euh, partir en césarienne puisque donc le cœur de ma fille commence à... Bon, puis plein d'autres détails, mais le cœur de ma fille commence vraiment à fatiguer. Euh, donc on me, on me rase très rapidement, même si je crois que moi je l'avais fait... Je crois que je l'avais fait le matin, un peu en prévision, mais on me rase, on me pose une sonde urinaire et donc j'arrive au bloc euh, sur les coups de 23h39. Voilà, je, suis, je me souviens très très bien de cette, de cette heure. Je vois 23h39 juste avant de rentrer au bloc. Et je dis donc à la personne qui me conduit, alors je ne sais plus si c'est la sachem ou quelqu'un d'autre, et je dis « Ah bah du coup elle va naître euh, le 31 mars » et elle me dit « Ah non, <rire> elle va naître aujourd'hui » et je me dis « Ah d'accord, donc là euh, ça doit quand même être vraiment urgent » Et c'est une sorte de... l'état d'esprit est très bizarre parce que je me laisse porter, j'ai hyper confiance, il n'y a pas un seul moment où je suis inquiète parce que je suis dans une sorte de tourbillon et je ne me rends pas trop compte et à la fois je suis hyper confiante parce qu'on s'occupe euh, très bien de moi avec le recul je me dis que j'aurais pu vachement plus se stresser mais vraiment objectivement je me sens très bien euh, Quentin demande s'il peut venir au bloc opératoire avec moi, la sage femme dit écoutez je suis pas certaine que ça soit possible vu l'urgence de la situation mais je vais vous préparer, donc elle l'habille pour partir au bloc et en fait au dernier moment le chirurgien vient de voir et lui dit écoutez c'est pas une bonne idée euh, euh, ça va vraiment se faire en urgence mais euh, on vous tient au courant donc on le, on le met dans une salle vraiment juste à côté du bloc et euh, la sage femme qui s'est occupée de moi pendant le travail euh, observe la situation depuis une fenêtre donc Quentin ne voit pas et elle le tient au courant vraiment de toute l'intervention, donc bah voilà là ils ouvrent etc. Donc euh, pour Quentin un moment très stressant, très dur à vivre mais en même temps euh, tellement tellement bien entouré que ça se passe très très bien. Donc euh, moi on m'installe, je sens qu'on est tout de suite en train d'ouvrir voilà, mon ventre etc, que ça va très très vite sens que mon corps euh, balance un petit peu tous les côtés et je me rends compte de l'urgence de la situation parce qu'en fait il y a quelqu'un qui est en train d'installer des champs stériles alors que le chirurgien est déjà en train d'ouvrir. Et que j'ai pas de brassard, attention, que j'ai pas encore les électrodes sur la poitrine, j'ai pas d'oxygène ni rien, donc je me dis ok, ça doit être vraiment urgent. Euh, L'anesthésiste du coup qui m'avait posé la péridurale est à côté de moi et euh, je le vois préparer ses produits et je comprends bien euh, qu'on va finir par m'endormir. Quand je parle de m'endormir, c'est m'endormir d'un point de vue général, pas la péridurale. Donc je le vois injecter dans ma péridurale il me dit Bon, là normalement vous devez rien sentir. Donc en effet, je sens rien du tout. Je sens que mon corps bouge, je sens qu'on sait faire au niveau de mon ventre, mais vraiment, je sens euh, objectivement rien. Et à ce moment-là, il me dit Écoutez, je vais vous endormir parce que les choses vont aller très vite et que. Euh, ça va être très stressant. Je sais pas si cette décision il la prend lui-même ou si c'est le chirurgien qui lui fait un signe. En gros, endors euh, là parce qu'on sait pas comment ça va se finir. Je pense que le contexte était un peu, voilà, un peu préoccupant. Et euh, il m'endort de façon très douce. Hein. Il me dit fermer les yeux tranquillement, ça va bien se passer. Et donc euh, je finis par euh, vraiment m'endormir. Sans aucune crainte ni rien du tout. Je me réveille vraiment comme, euh, comme d'une un, très longue nuit et ma fille est devant moi. Euh, je me souviens pas de la voir de mes yeux mais en tout cas j'entends euh, ses pleurs j'entends je, qu'on me dit madame votre fille devant vous faites lui un bisou, je lui fais un bisou je, je me souviens pas sur quelle partie du corps, une main, un pied euh, le visage, je sais pas du tout Mais euh, et je la, je la vois partir C est, cette image là elle est, elle est extrêmement floue mais en tout cas on me la présente, ça dure très peu de temps et on part avec et je vois Quentin en fait au bout euh, donc dans la fameuse pièce et je vois qu'on va vers lui et euh, le chirurgien me dit elle va très bien euh, elle, est en, elle, elle respire, elle est en bonne santé, vous inquiétez pas, tout va bien Et là je me rendors, je sais pas si on me rendors Ou si je me rendors, mais en tout cas je me rendors Et je me réveille en entendant le bruit de la graffeuse Sur mon ventre, parce que donc on est en train de, on est en train de Me recoudre et de me fermer Et euh, je, je suis dans un état d'euphorie Enfin euh, je suis dans un état complètement second <rire> Je me souviens dire aux chirurgiens Ah vous me faites une belle cicatrice pour les bikinis cet été Enfin je suis complètement à côté de la plaque euh, Très vite on me donne à nouveau des nouvelles en me disant Elle va très très bien, et puis on rentre pas dans les détails Mais on me dit qu'elle va... Euh, qu'elle va vraiment très bien, à ce moment là je suis tellement tellement dans les vapes que j'ai pas le réflexe de demander euh, Alors c'était quoi le problème, euh, qu'est ce qui s'est passé, tout ce qui m'importe en fait c'est qu'elle aille bien Et je, me, je pense pas que je pose la question à ce moment là mais je suis encore vraiment vraiment dans le gaz On me recoue, on me met le pansement etc et on me dit oh, vous allez partir donc en salle de réveil Donc là il est minuit, euh, minuit et quart, minuit trente et en fait Inès est née à 23h46 Donc c'est à dire 7 minutes après que je sois rentrée au bloc opératoire donc tout était allé euh, vraiment très très vite je pars, euh, on me remet dans mon lit je m'en souviens pas je, je pars en, en, dans mon lit vers la salle de réveil, je passe devant une pièce et là je vois Quentin, c'est une image en fait c'est la première image que j'ai euh, de ma fille et de Quentin euh, Quentin est torse nu avec euh, Inès donc contre lui donc en peau à peau et ils sont sous une lampe chauffante et euh, je saurai plus tard, Quentin me le dira qu'il était tellement stressé qu'il crevait de chaud euh, et qu'en fait la lampe chauffante sur lui c'était insupportable et qu'il était contre un, une sorte de siège vous savez en, en simili-cuir simil comme il peut y avoir dans les hôpitaux et il me dit je crevais de chaud mais j'étais tellement tellement heureux pour Quentin ça a été un moment qui a été compliqué vraiment cette période, c'est 7 minutes entre le moment où je rentre au bloc et le moment où j'en ressors lui il me dit qu'il a eu l'impression que ça durait une heure j'apprends plus tard que finalement la césarine était vraiment vraiment vraiment nécessaire pareil je vais pas rentrer dans les détails mais euh, peut-être que l'issue aurait été fatale ou en tout cas très compliqué si les choses s'étaient passées différemment, donc en, en gros ça clôture en moi, ça clôture pour moi le, le dossier césarienne, euh, déjà que je n'avais pas l'impression de l'avoir mal vécu, euh, ni juste après, mais vraiment là quand on me dit écoutez c'était nécessaire, sinon il euh, y aurait eu beaucoup de soucis, je, je me détends d'un coup, je me dis bah il n'y a vraiment aucun problème, j'arrive en salle de réveil, je suis accueillie à nouveau par une équipe qui est hyper sympa euh, Et la sage-femme me dit On va pas pouvoir vous amener votre bébé ni votre mari Vous allez devoir rester deux heures avec nous Et du coup je lui dis oui oui je sais bien euh, En France c'est compliqué d'avoir son bébé euh, Directement en post-op immédiat les, les équipes sont pas assez grandes Là où je travaille les mamans ont la grande chance d'avoir leur bébé et leur mari Ou leur conjoint, conjointe en, Avec elle en, en salle de réveil En France je sais que c'est pas possible Donc j'ai dit oui oui y a pas de problème J'en suis bien consciente on me rassure tout de suite, on me donne des nouvelles, etc. Et deux minutes après, voilà Quentin qui arrive avec la petite euh, dans son berceau, accompagné par une... Euh, alors je sais plus si c'était une puricultrice, une auxiliaire, etc. Mais euh, accompagné par quelqu'un qui lui dit « écoutez, cette nuit c'est hyper calme à la maternité, donc je préfère encore descendre avec vous pour que vous voyez votre fille tout de suite. » Donc euh, ça c'est un geste qui m'a énormément, énormément touchée. On me propose bien sûr de la prendre dans mes bras tout de suite, et en fait je suis tellement euh, endormie, alors je sais pas si c'est à cause de la péridurale qui est montée trop haut cette anesthésie que j'ai eue je sais pas mais je ne peux pas bouger mes bras ou en tout cas très très peu et en fait je me dis si je la prends dans les bras elle va tomber donc on essaye de me la caler avec des oreillers vraiment juste pour que je l'aie devant moi et euh, ça pareil c'est un moment dont je me souviens hyper bien il y avait une certaine pénombre parce qu'en fait j'étais dans une grande salle avec des patients de soins intensifs donc on peut pas bien sûr euh, <rire> allumer la salle comme en plein jour mais une ambiance un peu intimiste et je me retrouve avec Quentin qui a, qui a juste des étoiles dans les yeux moi je suis tellement tellement contente euh, de découvrir Inès à ce moment-là et c'est là du coup que je regarde son bracelet et que je vois l'heure de naissance 23h46 et je regarde Quentin et je dis ah oui 7 minutes, c'est là que je le réalise. Elle boit son biberon, elle ne bronche pas, elle ne pleure pas, elle est d'un calme olympien et ce... pour moi la meilleure partie de la naissance c'est cette... ce moment-là vraiment où vous êtes encore euh, tous les deux et tous les trois maintenant, que personne ne sait que vous avez accouché, euh, c'est un... On a beau s'y préparer, franchement tout le monde vous dit c'est le plus beau jour de ta vie, tu vois, c'est incroyable, mais rien ne peut décrire cette scène. Vraiment, euh, je m'en souviens comme si c'était hier, malgré <rire> l'anesthésie, les médicaments, etc. Mais euh, vraiment c'est un moment incroyable. Et puis euh, du coup, vu que je vous fais cette vidéo sur la césarine et pas forcément sur la naissance de ma fille, les contrôles commencent, donc on va venir en fait euh, palper votre utérus avec la main comme ça pour vérifier qu'il se recontracte bien. Après une césarienne, vous avez un gros risque de saignement, puisque... L'accouchement ne se fait pas naturellement, euh, les, les décharges d'hormones, etc., derrière, ne sont pas les mêmes qu'avec un accouchement par voie basse, le placenta est retiré manuellement, c est, c est très, pour le corps humain, c'est très compliqué. Et on vient en fait contrôler très régulièrement que votre utérus reprenne sa taille initiale. Euh, donc, bien sûr, il ne va pas reprendre la taille d'un citron en l'espace de 5 minutes, mais euh, voilà, ça fait partie des contrôles que moi je fais en tant qu'infirmière en, en salle de réveil sur mes patientes. On surveille la quantité de siennement, etc., on surveille que vos deux jambes se réveillent bien, et au bout de deux heures, je finis par remonter dans ma chambre et euh, on s'endort, et voilà, on se réveille au petit matin, euh, Inès dort d'une traite, c'était vraiment euh, très annonciateur, parce que ça a, un, ça a toujours été un bébé qui a toujours extrêmement bien dormi, et on se réveille sur les coups de 7h du matin, donc là, on, je crois qu'on me réveille avec l'injection d'anticoagulants, etc. Alors, les suites opératoires, euh, on vient me voir dans la chambre vers 8h, 8h30, en disant, bon bah voilà, on va donner le premier bain de votre fille, et on me dit tout de suite c'est votre mari qui va le donner parce que vous vous êtes pas en état de vous lever euh, Alors là je dis ah non non attendez, <rire> moi ça fait trois mois que je suis allongée chez moi Et je rêve que d'une chose c'est de me lever maintenant et on me dit ah mais bon la césarienne c'était vers minuit Ça fait que euh, 7-8 heures vous l'avez eu, vous peut-être euh, rester euh, allongée et je dis non non non non non non et moi c'est hors de question que je loupe ça, je, je veux absolument y aller Enfin vraiment j'ai été une boule d'énergie, la fatigue moi je l'ai pas ressentie pendant ma grossesse Parce que j'ai rien fait pendant les trois derniers mois et même si cette nuit a été plutôt courte et que j'ai eu quand même mal, euh, vraiment rêvé que d'une chose, c'était de me lever. Donc on me met sur une chaise roulante et on m'emmène euh, à la, la pouponnière, en tout cas dans la, la salle où il y a toutes les petites baignoires. Et il euh, y a une Sacham qui me voit et qui ne connaît pas mon dossier, qui ne connaît pas mon histoire et qui me dit « Bah alors madame, qu'est-ce que vous faites en fauteuil Enfin, il faut se lever. » Et puis il y a une collègue qui lui dit « Non, non, c'est la césarienne de minuit. » Et là, elle me regarde et me dit « Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et euh, voilà je leur explique, non non j'ai trop besoin de me lever, je crois que je ne fais pas physiquement le bain parce que je me sens pas voilà, mettre les bras dans la baignoire, me lever etc. Je crois que ça c'est Quentin qui fait tout, mais euh, voilà ça se passe euh, très très bien. On décide d'accepter les visites euh, donc de mes parents, de mes beaux-parents euh, exclusivement d'ailleurs pour la première journée, dès l'après-midi. Donc là sur les coups de 8-9 heures on appelle tout le monde pour annoncer la naissance et euh, on annonce le prénom aussi, personne, on avait dit à personne qu'on allait appeler notre fille euh, Inès, donc euh, voilà le poids etc. Euh, on explique un peu euh, pourquoi ça s'est fini en césarienne, les complications, etc. Et on décide de recevoir de la visite dès l'après-midi à 14h. Je vous conseille pas forcément de faire ça juste après une césarienne parce que moi, sur les coups de midi, 13h, j'ai commencé à avoir vraiment mal. Vous avez quand même le ventre qui est ouvert sur l'espace de 10cm. Euh, et quand on ouvre le ventre pour arriver à l'utérus, on ouvre tout. La chair, euh, la graisse, les muscles et euh, c'est douloureux. Et j'avais du mal à me lever de mon lit, j'avais du mal à rester assise. Et c'est une après-midi que j'ai trouvé euh, pénible mais pour moi c'était trop important que euh, nos familles viennent rencontrer notre fille et euh, je regrette pas euh, d'avoir accepté la visite à ce moment là mais c'est pas forcément un conseil que je vous donne si vous avez envie d'attendre une journée parce que c'est important pour vous, vous voulez vous reposer. Il faut vraiment que les gens comprennent que vous pouvez avoir besoin de repos euh, juste après. J'ai trouvé les deux premières journées euh, difficiles en plus après une césarienne, vous perdez quand même pas mal de sang. J'ai trouvé que c'était euh, pénible et à partir de J2, donc la troisième journée d'intervention, j'ai commencé à retrouver un peu euh, mes habitudes Alors euh, là pareil c'est très personnel Mais moi j'ai tenu à prendre une douche dès le premier jour C'est pas forcément le cas tout le monde Vous n'aurez peut-être pas forcément la force Selon la fin de votre grossesse Selon le déroulement de l'accouchement Finalement moi je n'ai souffert que de 18h à 23h Et encore à 22h Parce qu'à 22h j'ai eu la péridurale Donc j'ai vraiment eu très mal pendant 4h Donc euh, j'ai eu l'impression de me remettre euh, très vite de tout ça Et comme je vous disais j'avais les batteries à bloc Parce que j'étais vraiment pas fatiguée par ma grossesse Parce que j'étais tout le temps allongée donc euh, ça voilà c'est très très personnel on va venir vous faire votre pansement tous les jours et on va finir par vous laisser normalement la cicatrice euh, à l'air libre euh, sur les coups de peut-être J2 de mémoire donc vous avez vraiment les, les agrafes, euh, moi je, mettais, je glissais quand même juste une compresse ou un petit truc parce que par dessus vous avez les magnifiques slip filets de l'hôpital et euh, je, je, rien que de penser à ça, ça me fait crisser des dents mais vous avez parfois le, les, les croisillons du slip filet qui viennent se mettre dans les agrafes et c'est une sensation qui est très désagréable et vous rentrez chez vous, donc selon le déroulé de la césarienne, vous rentrez chez vous le quatrième ou le troisième, quatrième ou cinquième jour, ça dépend. Nous on est rentrés chez nous le quatrième jour de mémoire. L'ablation des agrafes se fait une semaine après la césarienne, pareil ça ça dépend des chirurgiens mais je vous donne vraiment des ordres d'idées. Vous pouvez faire ça donc chez vous par une infirmière libérale, ce que j'ai fait. Je me souviens plus, qui m'a enlevé mes agrafes Non, c'est ma sage-femme qui m'a enlevé les agrafes. Elle est venue en fait pour les premiers contrôles à domicile, pour peser le bébé, etc. Et c'est elle qui m'a enlevé les agrafes. Ça ne fait vraiment, objectivement, pas mal du tout. Et ensuite, vous vous retrouvez avec une cicatrice qui va falloir euh, laisser cicatriser dans un premier temps, puis masser. Alors, masser pour éviter les adhérences, pour que tous les plans de la peau se séparent bien les uns des autres. C'est un massage qui est, qui est très pénible. Moi, j'avais eu l'expérience de cette cicatrice sur mon pied, mais vraiment sur le ventre, c'est... Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des organes en dessous ou qu'il y a plus de de chair je sais pas mais c'est vraiment un massage qui est désagréable euh, on vous conseille pas de produits particuliers pour masser votre cicatrice d'ailleurs euh, il existe des produits spécialisés mais vous pouvez faire ça avec une huile neutre je crois que c'était les conseils de massage femme d'ailleurs avec une crème pour le corps euh, et on commence le massage vraiment quand la cicatrice est fermée voilà donc euh, à partir du moment où vous pouvez appli appliquer des produits cosmétiques par dessus alors moi je l'ai massé avec une crème de chez La Roche-Posay je vous mettrai une photo ici qui est la Cicaplast B5 que j'avais acheté en version SPF 50 euh, dans l'optique d'en mettre euh, du coup euh, sur ma cicatrice l'été suivant pour pas qu'elle euh, prenne trop de... qu'elle se pigmente trop euh, au soleil même si elle était sous le maillot de bain en parlant de la localisation de la cicatrice, moi la mienne est très basse même si c'était une césarienne en urgence mon chirurgien a fait hyper bien les choses euh, voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais en gros euh, vous voyez la limite des poils plus bien moi ma cicatrice elle est encore 1 cm à 1, 1 cm en dessous et elle fait à peu près cette taille là donc euh, une dizaine de, de centimètres à vue de nez alors la mienne est un peu de biais, un peu plus longue d'un côté parce que voilà je crois que le critère d'urgence n'a pas forcément aidé de ce côté là euh, mais c'est une cicatrice qui est très très basse donc quel que soit le type de sous-vêtement que je porte on ne la voit pas et quand je suis en maillot on la voit pas non plus euh, une autre crème que je peux vous recommander qui n'est pas une crème c'est une sorte de gel en huile euh, de la gamme épithéliale chez Aderma je vous mets une photo juste ici aussi euh, j'ai découvert ce produit pendant mon dernier séjour euh, dans le Tarn avec la marque Aderma c'est un produit qui vient de sortir qui est vraiment fait pour le soin des cicatrices et euh, qui va vous aider à l'assouplir et puis avoir une texture un peu gélifiée qui va vous aider à vraiment bien masser la cicatrice. Donc ça normalement votre gynécologue ou euh, votre sage-femme va vous expliquer vraiment le geste à faire mais il faut vraiment venir décoller les adhérences. C'est pas grave mais il faut vraiment vraiment le faire. Euh, la dernière chose dont je voulais vous parler euh, c'est le LPG. Alors le LPG c'est une technique de rouler qui se fait avec une machine. Euh, qui est davantage connu pour son aspect esthétique, donc pour la peau d'orange, la cellulite, etc., euh, mais qui est, à l'origine est un outil qui a été pensé pour euh, le traitement des cicatrices. C'est vraiment un, un objet à viser médical à la base euh, qu'on utilise donc sur des cicatrices, par exemple sur des mastectomies, les personnes à qui on enlève un sein, et qu'on peut également utiliser sur euh, des cicatrices de césarienne. Euh, si vous voulez plus de renseignements, il faut en parler à un médecin parce que du coup, il va falloir qu'on vous prescrive des séances de LPG. Moi j'ai fait ça dans un cabinet de kinésithérapie sur Annecy, je ne peux pas me permettre de vous donner le nom en vidéo parce que je crois pas que ça soit possible Mais euh, si vous êtes sur Annecy que vous cherchez euh, un bon cabinet pour faire ça, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous donnerai les coordonnées de ce cabinet euh, avec plaisir Donc c'est une grosse machine de palpérouiller, j'essaierai de vous trouver une photo ici pour vous la mettre Et en fait on va venir passer ça sur votre cicatrice euh, pour euh, décoller les adhérences euh, Moi j'ai fait ce protocole de LPG, je sais plus si c'était 6, 7 ou 8 séances je l'ai fait assez longtemps après mes césariennes parce que tout simplement je ne savais pas que ça existait avant. Euh, donc je l'ai fait euh, quand ma fille avait 6 mois, 6 mois, 1 an. C'était pas trop tard pour le faire. La première et la deuxième séance sont vraiment désagréables parce qu'en fait ça va venir euh, réveiller des nerfs qui avaient été un peu enfouis dans les adhérences. Et pendant cette période entre 0 et 6 mois post-op, j'avais l'impression que mon bas ventre était un, un peu comme en carton, parfois j'avais des sortes de décharges un peu nerveuses, c'est une sensation qui est très désagréable, en fait vous avez des nerfs qui repoussent, les nerfs sont coupés, une partie des nerfs sont coupés pendant la, la césarienne, et puis en fait quand ça repousse, ça fait un peu comme des décharges électriques, c'est vraiment très désagréable, et euh, donc cette technique de LPG va venir euh, réveiller un peu des terminaisons nerveuses. les résultats ont été extrêmement probants sur moi, à tel point qu'à ce jour je pense qu'on peut à peine savoir que j'ai eu une césarienne, j'ai un léger relief, une... Comme une sorte d'invagination dans le bas du ventre, vraiment si on me regarde de profil et que je suis nue, hein, bien sûr, euh, ça se remarque. Si je suis en maillot ou comme je vous disais avec n'importe quel type de lingerie, ça se remarque pas. Et je pense vraiment qu'il n'y a que moi qui le vois, donc je ne pense pas un jour passer par la chirurgie réparatrice pour faire refaire ça tellement je m'en contrefiche. La rééducation du périnée n'est pas une option, même si vous avez eu une césarienne. Euh, ça implique bien sûr que le périnée était moins atteint parce que votre bébé ne passe pas... Euh, par les voies naturelles mais vous avez quand même eu le poids de votre enfant sur le périnée etc donc il faut vraiment vraiment vraiment faire une rééducation du périnée par la suite ça se fait euh, soit chez votre sage-femme qui vous a suivi pendant la grossesse moi c'était mon cas donc elle c'était une technique de rééducation manuelle mais il peut y avoir des techniques de rééducation avec des, des sortes de sondes qui sont reliées à, à des programmes informatiques etc donc ça je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'est pas ce que j'ai vécu mais il faut vraiment la faire la seule différence c'est que le nombre de séances normalement est un petit peu plus réduit euh, par rapport à un accouchement euh, par voie basse mais voilà ça faut vraiment pas lésiner sur ça euh, sous peine d'avoir des problèmes d'incontinence urinaire, d'incontinence fécale par la suite donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux euh, reprise de l'activité sportive je me souviens plus exactement, je vous mettrai sur la vidéo euh, j'avais fait une vidéo sur ma remise en forme post-accouchement ça a dû intervenir à 3-4 mois post-opératoire pareil vous mettez pas la pression si vous vous sentez pas de reprendre le sport tout de suite commencez par des sports qui sont doux donc on déconseille tout ce qui est course à pied, vous n'allez pas faire du squash deux mois après avoir accouché, c'est vraiment une mauvaise idée. Moi j'ai repris le Pilate en fait, qui est un sport que je pratique depuis des années et je l'ai repris tout doucement. Euh, je ne suis plus très sûre de, du délai après l'accouchement, mais peut-être 3-4 mois. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que je ne me souviens pas. Il faut pas non plus avoir peur de dire et d'admettre que euh, la césarine vous a laissé un goût amer, que vous avez l'impression que votre accouchement c'est pas réalisé comme vous le souhaitiez, que vous êtes frustré, je sais que j'ai beaucoup de mamans qui ont ce sentiment en post-opératoire immédiat, alors vraiment quelques heures après l'intervention, il faut je pense se laisser le temps de digérer l'information, euh, comme je vous disais, essayer un maximum c'est facile à dire, mais de ne pas vous projeter dans un accouchement idéal, parce qu'il peut tout arriver, preuve en est, euh, moi je n'avais aucune raison d'avoir une césarienne, vraiment, euh, j'ai une grossesse compliquée, mais qui n'impliquait pas du tout de passer par une césarienne par la suite, et ça s'est décidé en 5 minutes, juste avant que je me mette euh, vraiment à, à pouvoir pousser pour que ma fille naisse, donc il faut éviter un maximum de se projeter dans un accouchement bien précis mais je pense que vous avez le droit euh, de dire que euh, vous vous sentez pas bien que vous avez l'impression que ça a été bâclé que vous avez l'impression de ne pas avoir eu l'accouchement que vous imaginiez. je pense que vraiment il faut accepter que ça puisse être difficile et même si la naissance c'est un moment fabuleux parce que vous rencontrez votre enfant après ces 9 mois d'attente parce que c'est un enfant désiré, parce que c'est l'accomplissement de quelque chose je pense que vous avez vraiment le droit de dire que euh, vous n'avez pas apprécié votre accouchement et l'essentiel c'est d'en parler euh, moi pour moi la meilleure confidente ça a été euh, massage femme, non pas que j'ai pas de confidente autour de moi, genre mes copines, ma mère etc. Mais euh, j'avais l'impression que, et c'est la réalité, qu'elle comprenait très bien ce que je vivais parce que c'est son métier, parce que c'est son quotidien et que c'était quelqu'un avec lequel je me sentais vraiment bien. Euh, elle était très à l'écoute, très empathique et euh, il faut vraiment pas hésiter, vous avez toujours aussi cette petite chute d'hormones 4-5 jours après l'accouchement. Euh, qui peut vous faire perdre un peu les pédales enfin moi je me souviens que j'ai eu une journée où je m'étais pris la tête parce que euh, Inès n'arrivait pas à boire au biberon avec les tétines qu'on avait achetées et ça me paraissait être le bout de la terre alors qu'aujourd'hui je me dis mais pourquoi je me suis pris la tête pour si peu parce qu'en fait des solutions il y en avait plein mais euh, la moindre, le moindre grain de sable ça peut devenir une montagne donc euh, je pense qu'il faut vraiment accepter que ça puisse être difficile dans les premières euh, dans les premiers jours, dans les premières semaines derrière, euh, à ce jour bah moi la césarienne je l'ai oubliée euh, je pense qu'en France alors je sais pas je ne vais pas faire des généralités mais je ne pense pas que vous puissiez dire à votre gynéco euh, moi c'est une césarienne et rien d'autre euh, je sais que malheureusement dans certains pays c'est le cas euh, là où je travaille je sais que c'est aussi le cas, il y a vraiment des césariennes de confort qui sont pratiquées euh, si pour vous l'accouchement en voix basse un traumatisme que vous voulez pas vivre bien sûr il faut en parler à quelqu'un de compétent ce que je veux dire par là c'est que la césarienne c'est pas un acte anodin euh, c'est un acte chirurgical euh, avec toutes les complications que ça entraîne derrière avec tous les risques que ça entraîne derrière, les risques thromboemboliques, les risques de faire des flébites, etc. Euh, ça peut aussi poser des problèmes par la suite. Je vois des patients, tous les jours, qui viennent se faire opérer de l'utérus, de l'intestin, etc., qui ont une césarienne, et les chirurgiens nous disent c'est hyper compliqué d'opérer, parce qu'il bah, y a plein d'adhérences dans le ventre, parce que voilà, quand il y a eu une première chirurgie, les suivantes sont plus compliquées. Ce que je veux dire par là, c'est que la césarienne, il ne faut pas du tout le voir, comme un acte... ouais, faut pas le voir comme un acte anodin. Si elle est nécessaire, elle est nécessaire, mais... Euh... et puis si psychologiquement pour vous elle est indispensable je, je, voilà je peux, pas, je peux pas du tout vous donner de conseils de ce côté là parce que c'est très personnel mais je pense qu'il faut pas banaliser cet acte parce que ça reste quand même un acte chirurgical tout simplement voilà je crois que ça fait deux heures que je parle mais euh, je voulais vraiment euh, voilà, mettre euh, l'accent sur ça euh, si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas si vous êtes quelques jours après votre césarienne et que vous avez hyper mal dans le ventre, que vous avez l'impression que vous allez jamais vous en sortir, ne vous inquiétez pas, on passe toute par là si on a eu une césarienne. Euh, moi j'ai eu la grande chance que Quentin puisse m'épauler pendant euh, un mois après euh, mon accouchement. Il a eu son congé paternité, il avait rajouté des congés derrière, c'était très très confortable. Parce que pendant un moment vous pouvez pas porter de charge lourde, euh, si tant est que votre bébé pèse quand même entre 3 et 4 kg. Donc ça peut être considéré comme une charge lourde, mais euh, pour donner le bain etc. C'est vrai que c'est plus confortable d'avoir de l'aide. Et j'ai l'impression que j'ai oublié de parler de 5000 choses, comme à chaque fois. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Et si ce sont des questions plus intimes, vous pouvez m'envoyer un mail, pareil, je vous réponds avec euh, plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.